Écoutez moi les petits loups, j'espère que vous avez un suivi. Vous allez avoir un deck absolument incroyable. C'est presque un peu un tiers inconnu, c'est une liste que m'a proposé un viewer qui est passé légende avec, si je dis pas de conneries, il est même passé top 1000 légende. C'est une version absolument géniale, c'est tout simplement euh, un deck Moharg. Alors on joue la quête pour avoir une win condition, l'idée c'est quoi C'est d'avoir la quête, la quête qui donne Tamsin, Tamsin qui fait que quand on prend la fatigue, c'est l'adversaire qui la prend et en gros au lieu de tuer avec mine alors c'est une version fun du deck mine mais il est passé légende donc c'est possible de le faire et vous allez voir le, le, le deck est hyper hyper intéressant c'est pas genre full lose pour le coup euh, on a euh, le Moarg le Moarg avec la phylactère évidemment avec la Tamsin donc il y a moyen de monter tout simplement énormément énormément euh, d'armure bah, 16 d'armure par créature on peut monter jusqu'à 7 créatures sur le board donc faites le calcul c'est énorme et derrière on a suffisamment d'armure pour ne plus jamais mourir et ensuite et eh il ben, y a la TAMSIN qui arrive et bam bam bam bam on a du voleur d'âme pour accélérer un petit peu ou alors faire des belles combinaisons pour avoir un client sans gêne ou une tamsine qui va coûter des points de vie au lieu de la mana ce qui va nous permettre de détruire tout de suite par exemple nos créatures avec cargaison alors il y a plein de situations différentes, c'est vraiment, vraiment euh, hyper compliqué. C'est j'ai envie de dire un peu trop compliqué pour finalement un win rate qui n'est pas incroyable mais c'est un deck qui est génial à jouer c'est vraiment un deck plaisir euh, je pense que cette vidéo va vous plaire euh, parce que voilà c'est une petite merveille et comme quoi il y a moyen de passer légende il y a moyen d'avoir un win rate cohérent et d'arriver à ses objectifs avec sa propre création on n'est pas obligé de jouer Lydan Voleur Miracle Paladin Pur les, les 5, 6 voire 10 meilleurs decks de la méta on peut vraiment trouver des trucs et c'est ça voilà je trouve que c'est un super message d'espoir euh, Finalement que nous apporte euh, dodo donc voilà merci à lui pour la liste félicitations aussi et euh, j'espère que cette vidéo va vous plaire bon visionnage et c'est parti contre un démoniste ou un voleur un hein, voleur miracle ou voleur bingo alors contre démoniste euh, bah, le match up contre warlock il est enfin euh, philactéry warlock pardon euh, il est un peu problématique parce qu'il peut partir en combo avant nous évidemment euh, on va garder euh, après yazo Zo, on a quelques AoE. Zo, euh, bah c'est un match-up intéressant. Je pense qu'on n'est pas si mal contre Zo. Et après, il y a euh, Voleur Miracle et Voleur Bingo. Voleur Bingo, je pense c'est plutôt ok parce que c'est un peu lent, ça génère de la value et nous on s'en fout. Et Voleur euh, Miracle, ça peut. Euh, tout dépend en fait de sa faculté à bien jouer, tout simplement. Et à proposer très tôt une grosse menace, une 7-7, une 8-8, voire plus euh, sur un T4. Et là, ça peut être un petit peu problématique. Euh, le Mulligan n'est pas très compliqué avec ce deck parce que déjà. Bah, il est simplifié parce qu'on garde toujours la quête On va garder cargaison et on va vraiment chercher la baguette On va chercher Tamsin et baguette Vraiment les cartes clés Ça mange pas de pain de commencer à se blesser un petit peu euh, Donc voilà c'est important de pouvoir faire baguette T4 ou baguette T5 Et derrière avoir un play ah. Bon en vrai client sans gêne c'est quand même plutôt pas mal euh, Je pense que je vais d'abord piocher Et ensuite je vais recycler Parce que voilà euh, L'idée c'est de pas euh, de ne pas piocher euh, la cargaison. En fait, j'ai pas envie de remettre la cargaison. j'avais vraiment, voilà, vraiment envie d'augmenter mes possibilités d'avoir le. Euh, okay. bon, un peu tricky. Hyper tricky en vrai. Alors, c'est un peu tricky parce que. Là, je pourrais pièce baguette. Le problème, c'est que s'il part en combo au prochain tour et qu'il nous fait euh, des 7-7, des 8-8, il va nous mettre une tartinette. Et moi, je pourrais pas faire mon client sans gêne. Et j'ai envie de pièce client. Parce que je pense que ces créatures, elles dépasseront pas 8-8. Donc.. Je me demande si le play, c'est pas juste de faire ça, recycler. Ah là là, c'est tentant, hein. C'est un winning play en fait. Hein. Est-ce qu'il part en combo ouais, Il part tout le temps en combo au prochain tour. Ouais, je pense que je le fais. Je crois que je vais jouer mon enchanteur comme ça. Ah, Maintenant je peux jouer mon petit loulou. Ouais, le problème c'est que je lui donne un 3-3. Je peux vraiment faire autrement. En fait il faut pas lui donner de créa. Parce que sinon il proc son... Son son cimetière d'os là mais en même temps sinon j'overdraw en vrai s'il part pas maintenant c'est pas grave je garde la pièce, je fais juste tes 5 ça je pense qu'il va, souvent il part dans ce spot mais il, il met 7-7 ou 8-8 sachant que nous notre client il sera pièce client donc ce sera 8 dégâts d'AOE donc si c'est 9-9, bon au pire je reste, je reste quand même pas mal de créa sauf les deux grosses mais que je peux finir derrière bon rapide donc il va Shadow Step. Gnoll. Bon. Perruque. On est à combien On est à 7 déjà. Et Décocteur. Donc ça devrait être ok. Ouais, 8-8. Donc c'est pile poil, vous voyez Bref, il fallait pas que ce soit plus hein. Et là, je pense qu'on a gagné sur le play. Je pense qu'on a gagné sur le play. Pièce. Client. Là, on a détruit toutes ses, son, son offensive principale. Maintenant, il va mettre un petit peu plus de temps à construire. Même s'il peut reconstruire tout de suite. Mais il a déjà utilisé quand même pas mal de cartes. Donc, euh, voilà. Bon, après. Vous et, et, et voyez, là, le deck, ce deck-là, je peux pas dire que je le maîtrise à la perfection. Bon, c'est un deck qui est, euh, qui est assez foufou. Et, euh, et c'est pas un deck que je tryhard sur les deux serveurs. C'est peut-être même pas un deck. C'est sûrement même, sans manquer de respect à Dodo. C'est pas un deck qui existe. Mais c'est ça qui est intéressant. Est une espèce de tir inconnu un peu particulier. Mais. Euh, ok, donc on va juste faire ça et cycle. Ok. Et donc, je plus ce que je disais. Euh, vu que je connais parfaitement Voleur Miracle, bah en fait, en connaissant le deck de l'adversaire, j'ai su faire le bon play. Vous voyez, c'est ce que là, c'est vraiment le cas pratique euh, qui joint finalement toute la théorie que j'essaye de vous euh, enseigner entre guillemets hein. euh, chaque vidéo. C'est que pour maîtriser votre deck, il faut avant tout maîtriser le deck de l'adversaire parce que tous nos plays sont faits par rapport à une range en face c'est pas genre je joue ça parce que j'ai X mana ça coûte 4, j'ai 4 mana, je joue ça à part les decks mid range où c euh, on joue tout seul entre guillemets, euh, qui sont un peu, un peu débiles mais voilà, là je savais qu'il y avait ce spot là et donc j'ai joué en fonction Ok Doki Ah oh, on a une main qui est lourde Ça ça overdraw Parce qu'il joue ça d'abord Dommage mais peut-être c'est le play hein. Je crois que c'est le play hein. Euh je pense que ça on s'en moque Pense ça on s'en moque Je pense que je vais juste recycler ma cargaison Et puis on passe On est pas trop mal On est à 9 On a notre forge fiel Comme si c'était bien <rire> On a forge fiel On est large les gars non, mais <rire> On a forge fiel Non mais on a l'enchanteur qui peut être pas mal ah, le problème c'est que là il va recréer des monstres. Après est-ce que ces monstres on peut les gérer, ça va être compliqué. Il faudra un deuxième client. Ouais, ah, ça c'est relou hein. à moins qu'on arrive à Moarg. Ouais, ah, le problème c'est qu'il a eu une sortie qui était trop grosse. C'est dommage parce qu'on a fait un beau tour mais il y a eu le Vent il y a eu le double cimetière T3 T4 et il y a eu et pour moi les 4 cartes clés, c'est vraiment bon les potions mais les potions c'est des li... c'est fillers, c'est des liants. Vous avez mo... euh, ça, ça et les deux cimetières. Et à partir du moment où t'as les 4 dans le bottom euh, dans le top 15 ah t'as les, les, les, quatre, les quatre fantastiques dans le top 4 fantastiques dans le top 15 Donc euh, bottom 15, top 15 vous voyez Donc euh, les 15 premières 4 Mais euh, donc là je pense qu'on peut malheureusement pas revenir Après il y a toujours des spots Ça c'est pas très gros Ouais quoi que 7-7 Bon en vrai on gagne sur Je pense que c'est une situation où on peut quand même gagner sur clients sans gêne Même si c'est complexe On va le faire quand même, je pense. C'est bizarre. On va le faire quand même. On est à combien là 4 sur 8 J'aurais pu jouer mon voleur d'âme en vrai. Mais c'était pas évident comme spot. Bon. Bah, je pourrais te jouer au prochain tour, au pire. Bon, c'est pas si mal. Hein. On est à 11. Il n'y a pas beaucoup de burst dans son bec. Normalement, on n'est pas censé mourir. Et, euh... Et après, il faut juste faire gaffe parce qu'au prochain tour, il y a l'énorme. Euh... Ouais, ça peut être un peu complexe. L'énorme, comment on appelle ça Euh. Hasta alors. Ouais, si me tue, c'est pas de peau. Hein. Oh, waouh. Ouais, c'est pas de chance. Bah ouais, de toute façon, ça change à rien. Je perds des 6. C'était même un peu risqué. Je gagnais 3, mais je perds des 6. Ouais, bon, là, j'ai pris 12. Dommage. Mais vous voyez, c'est le play. Hein. On avait vraiment un joli, joli setup, je pense. Prochain tour, on pouvait faire Moargue. Moarg euh... Mo qui bloque. Je pense qu'on aurait... On... En plus, on avait un peu de board, on pouvait faire des tricks. Je pense que c'était pas si mal. Il y avait encore de dans notre deck. On avait bien avancé, on avait bien creusé. La sortie était trop grosse. Le deck aussi, c'est l'un des meilleurs de la méta, le Voleur Miracle. Euh, on ne peut pas savoir s'il a bien joué, mais en tout cas, ça, son, sa sortie était suffisamment bonne pour, euh, pour nous battre. On ne va pas tout le temps perdre. Hein. Pour le coup, on a même, je pense qu'on a un match-up qui, euh, qui est existant. Je dirais 30-40% Voleur Miracle. C'est tellement compliqué qu'en fait, le winrate optimal, il est haut. Mais en fait, le winrate de facto, il n'est pas si haut que ça. Et c'est pour ça que c'est... Un deck qui est souvent en top 1000 légende et dans le tiers 1, mais souvent quand on commence à descendre en légende, diamant, platine, et plus on descend, plus finalement le deck il se perd dans les tiers 2. Alors ça reste un deck qui est explosif, c'est-à-dire qu'un joueur qui joue pas très bien le deck, il va quand même. En fait, il va jouer de manière explosive. C'est-à-dire il va faire cimetière et il va tout balancer pour un cimetière. Ça, ça fait pas gagner euh, contre des decks optimisés et, euh, et puis même contre nous, hein, dans l'absolu, ça ne fait pas gagner. Euh, faut toujours, voilà, c'est la difficulté du deck, hein, pour le coup, et j'essaye de faire un maximum de vidéos en top 50 légendes avec le deck, euh, sur les deux serveurs. Et, euh... enfin voilà. Ouais, on va essayer de rentrer quand même le pouvoir, et puis ça nous permet de, bon, de garder ça sur le, la baguette, accessoirement. Alors, euh... Oh, ok alors, c'est particulier, mais nos grosses AoE sont pas si mal. Ça reste quand même particulier. Bonjour à hein, une deuxième maîtresse. Ça mange pas de pain. Bon, il était pas mal, n'empêche mon tour. Hein. Ah, c'est un peu frustrant qu'il ait trouvé l'étal. Parce qu'on avait vraiment un petit jeu, un joli tour vraiment cool. Hein. Avec le. Je pioche plein de cartes. Finalement, j'ai overdraw que drain d'âme. Et, euh, et derrière il y avait vraiment la possibilité mais en fait voilà il, il est parti dans une espèce de phase de tempo où il nous a oppressé et on n'a jamais eu un tour où on a pu un peu souffler et mettre en place un setup quoi ça faut pas le tuer sinon il pioche enfin, on peut oh c'est bizarre qu'il joue ça euh... ouais. je, je vais trade ici pour pas lui donner un faut pas lui donner un ral d'agonie du fléau Répandeur de peste. Répandeur de peste peut être un peu chiant. Après, ça nous va. Hein. Ça peut être un peu chiant. Mais bon, au pire, on a ça pour gagner. Hein. Euh, let's go. Je euh, Pardon. Let's go, let's go, je pense. La baguette. Je pense qu'on va virer la baguette, a priori. À moins d'en avoir euh, besoin de deux, mais je ne crois pas. Euh, on fait toucher là-dessus. Ça invoque un, un petit loulou. Je pense c'est pas choquant. On va faire ça. Est-ce qu'on défausse un moharg Je pense qu'on peut. Hein. On en a déjà un autre. On a besoin que d'un Moargue. Et puis on... Pas, non, on va recycler ça. Pas trop envie de faire drain d'âme ici. Ouais, c'est. On va le faire au prochain tour. Prochain tour, je fais. Euh... Je suis à combien 12 cartes Eh, en vrai, je suis pas si mal. Hein, 12 cartes. 12 cartes, c'est pas mal du tout. Hein. Ouais. Au cimetière des neiges, c'est un peu chiant. Je peux plus tuer la 4-2. Le mark va être cool. sin. Ah, Je pense qu'il faut Moarg. Après, on peut piocher comme ça. Pas si mal, en vrai. Comme ça, on fait ça. Et on va faire le Doirsut euh, là-dessus. Ou alors, on décide de buter la 4 4 maintenant. Il peut choper mon Thamsin. Est-ce que c'est si grave que ça C'est un peu chiant, mais j'ai trois cartes en main. Plus tard, j'en aurai un peu plus, peut-être. Après, il va faire le trade, donc j'ai envie de me protéger. Peut-être je vais le faire maintenant. C'est Espérons juste que ça choque. Ah, ça a chopé deux cartes, waouh! Ah, ouais, ça a chopé deux cartes avec cimetière. Euh, bon, ça a loupé Tamsin, donc ça c'est bien. Après, on a pas d'AOE, mais on a quand même un board, on a de l'armure. C'est pas un deck très agressif, je pense. C'est un deck qui a plutôt vocation à contrôler, donc ça devrait être plutôt ok pour nous. Ça c'est gourmand. Ok. On a notre phylactère, on a notre Tamsin. Faut qu'on trouve les, euh, les cargaisons. Faut qu'on trouve les cargaisons. Ouais. Bon, ça va, ça fait plein de PV. Pas bah, un board méga menaçant. Oh, c'est pas mal ça, parce que ça tue... Ah non, la goule va aller sur le truc. Si on tue ça d'abord. Je pense que c'est ça, hein. Ah non, parce qu'il y a ça aussi. En fait, il faut tuer les ripops. On fait ça, ça. Ouais, mais Après, on a moins de cartes en main. <rire> 5-8. Euh... Bon, je pense que je peux commencer par piocher. J'imagine. Je pas, juste ça peut-être Ça me choque pas ça. Ouais, mais ça va faire double proc. Ou alors ça meurt. Comment ça marche dans l'ordre ring Lui est arrivé après lui, non Ah, il y a un ordre. Hein. Fétard. C'est Fétard qui a ramené Ghoul puis Acolyte. Donc ça, ça proc avant ça. Donc si je dis pas de conneries. Ça devrait activer la goule avant la 5-8. Je pense. Ouais. Ok, ça a activé la goule à... Bon, les 5-8, c'est chiant, mais ça a activé la goule avant la 5-8. Ce qui est pas mal. Euh... Bon, ça fait que 10 de, de beatdown. Écran de fumée. Goule infectieuse, ok. X2. Bon, après, ces créatures ne meurent pas. C'est aussi ça qui est intéressant pour nous. C'est pas qu'ils puissent les écraser derrière. On prend que 10. Acolyte. Ça c'est chiant par contre. Ça c'est chiant. On n'a plus d'AO. Mon hein. joueur putride, mais qu'est-ce que c'est que ça Tamsin. C'est pas évident. C'est pas évident. Euh... On n'a pas cette créa, on peut piocher à la main. C'est dangereux. Oh, le Je pense qu'on va faire un truc de ce style là. On va juste setup pour le prochain tour. Ok, ah il était juste là. De ville. Est-ce qu'on le recycle En vrai cette carte euh, C'est un peu risqué On n'a rien qu'on a envie d'avoir Écoutez, je vais rester comme ça Je vais rester comme ça je crois Le problème c'est plus les Oh wow c'est strong ça. Euh, ok Doki. Oh, bon let's go. Donc c'est les quatre Femme ça. me faire ça d'abord. Il actère. On va prendre le garçon. il On va prendre le garçon. Et... Euh... Ah c'est pas mal ce spot hein. Je crois que je vais piocher quand même. 4 cartes. Pas si mal. De toute façon on a besoin d'avancer pour la fatigue. Je pense bon, que c'est ok. Ouais, j'aime bien le spot. J'ai repris le board. Alors, c'est pas vraiment une reprise de board, mais... Bah, en vrai, euh, je peux en refaire un. Hein. Techniquement, euh, ça marche. Hein. Techniquement, c'est un même exceptionnel. Hein. Ok, bon. On a stacké. On a stack, stack, stack. On peut monter jusqu'à 113, hein, je crois. Euh, pas 113, euh... Euh, bah, 16 armures par créa, il y a 7 créa. 7, euh, 7 fois 16, vous euh, voyez, ça fait... <rire> On n'est pas loin du million, quoi, donc euh, c'est énorme. Hein. 6 fois 7. Vous voyez. 112, hein, c'est ça Non, 102. 102. 102 d'armure. 102, c'est ça. Euh, ok, Doki. Bon, on est bien. On est à combien On n'est pas très loin. On n'est pas très loin. Il euh, euh, faut piocher. Il faut perdre des dégâts, là. Enfin, il faut perdre des PV plutôt. On va remettre un, un jeune homme. On va agresser. En vrai c'est pas mal d'agresser parce que de toute façon le but c'est quand même de gagner avec lui. Donc là prochain tour on a notre euh, Tamsin. Notre ah non non, au prochain tour on va mettre que 3, je suis bête. Il est tricky, il est tricky ce match hein. Est-ce que ça va suffire autant d'armure Ouais, je pense quand même. Ouais, je pense. Ça met quoi ça Ça met des ghouls wow. ouais, Il a un sacré board, mais on a quand même un million. Et puis on agresse. En vrai, euh... ouais, c'est quand même pas mal. Mais j'avoue <rire> que ça tape vite. Hein. Ça tape fort. Hein. Ouais, mais on lui met trop. En vrai, on lui met trop. Je pense. Ah, la petite 3-3 par tour, il peut pas trop trade, il doit tuer. Là, on lui remet un coup de 3. Prochain tour, on a la Tamsin. Hein. Par contre, on n'a pas la Tamsin en piochant. Qui finalement est peut-être assez problématique. Après, enfin, c'est compliqué quand même. C'est compliqué parce que s'il trade, il nous tue pas. Et là, on sait que nous, en deux tours, on a gagné. Parce que là, on va prendre une belle tartine, mais pas suffisamment. On va. Et on est même pas obligé de piocher en vrai. Il est à 5. En fait je peux même juste essayer de faire un truc. Parce que ça je peux pas le recycler, il n'y a plus de cartes dans le deck. c'est sympa hein. Je comptais quoi des... Ah oui 7 x t... euh, 16, hein, c'est ça. 7 x 16, bah 7 x 10, 70. Ah, c'est ça, c'est bien 112, hein. 42. Ok, Doki. Ouais, il trade et ça me laisse à 100, quoi. Ça me laisse à 100. Et euh, bon, faut quand même faire gaffe. Mais en vrai, si mon calcul est bon... Parce que là, je vais prendre une, une, une, une petite... Euh, je prends mon 5. Et j'ai pas besoin de l'avoir maintenant. Après, je peux piocher et la poser, hein, mais... Enfin, en vrai, je peux piocher et la poser, hein. Si parce que comme ça il... Si si mais c'est pas... En fait, ça revient au même. Si ça revient au même. Ça revient au même. Revient au même. Oh ouais je peux pas cycle. Euh, c'est pas très grave on va, on va gagner des lives. On va jouer les petits loulous. On mange pas de pain. Et puis, et puis voilà, là on perd pas le, plus à la fatigue. Donc en fait, ça revient exactement au même. Euh, et puis, faut il faut qu'il me mette 75. Bon, c'était entre guillemets laborieux, mais voilà, on est sur un deck qui est un tiers inconnu. quoi. Enfin, c'est vraiment, Mais un tiers inconnu qui est passé légende. Un tiers inconnu qui est passé légende, un tiers inconnu qui est surprenant. Euh, c'est vraiment un deck qui est hyper, hyper cool. Après voilà, il y a, y a des cartes qui sont... En fait, le problème du deck, c'est que théoriquement, il est hyper intéressant, il, il, il y a de la vraie puissance. Le problème, c'est qu'il utilise des cartes qui ont été tellement nerfées, qui ont, qui ont, qui ont été tellement euh, euh, comment dire, écrasées par Blizzard. Bah, voilà, le voleur d'âme, que bah, ça reste une carte importante dans le deck, dans certaines situations. Mais en même temps, la carte, elle est, elle est nulle, quoi. Elle est devenue vraiment nulle, elle est passée de top à nulle, quoi. Pour ce match, il est quand même ubuesque. Hein. Lui, il joue un deck full Raldagoni, un Russe full Raldagoni, et <rire> il joue un deck full armure. Ok, Doki. Magnifique. Et on finit quand même à 80 life. On finit même le guerrier, le... même le druide parce que regardez, ça me monte moins de d'armure que druide. Même druide, il fait pas ça. Et ben bah, 1-1. On a perdu contre Voleur Miracle dans une game où vraiment il a eu une sortie excellente, excellente. Même si on a fait des très beaux plays, et, voilà c'était. Et puis derrière, en plus il jouait la version coupe poignard qui est vraiment pas bonne pour nous. Et Là, c'était une game rondement bien menée. Bah, J'ai pris beaucoup de plaisir. Guerrier, ou oh, si c'est un vrai guerrier. En fait, l'avantage de ce deck, c'est qu'il y a des matchups qui sont vraiment free, free, free, free win. Guerrier, déca rouge. La rune 100. Ça, Typiquement, c'est pas perdable. C'est un doré. Donc, euh, à moins qu'il se soit maestra euh, doré, mais... En vrai, maestra doré euh, en diamant, euh, c'est un investissement qui est quand même un petit peu lourd. À moins de l'avoir dans les boosters et... et de dire, bah, je la garde, parce que voilà, quoi. Renatal, guerrier contrôle, ah non, ah non, non, non, non, non, non, non ça peut être voleur bingo. Voleur bingo peut jouer Renatal. C'est même plus souvent voleur bingo que guerrier contrôle. Finalement, guerrier contrôle, il n'a pas vraiment besoin de ses 5 lives de plus. C'est un guerrier avec ça. Ça, c'est plutôt une carte qui est jouée dans les guerriers euh, blessures, guerriers un peu mid range, tempo. Pareil, c'est des decks qui sont intéressants. On dit tout le temps, euh, ouais, bon, dans la méta, il n'y a que Illidan, il n'y a que Voleur Miracle. Mais en fait, il y a plein d'autres decks. C'est juste qu'ils ne sont pas forcément ultra joués. Euh, je crois que je vais tuer ça. L'idée, c'est de ne pas le laisser un petit peu développer du board. Un peu, ça peut être vraiment problématique, ça. et qu'il va se jouer avec les blessures. Après, ça n'a pas l'air d'être un deck aggro, mais on ne sait jamais. Rénatal, si je vois gros, ça me paraît bizarre. Forge des classes solaires. Fort, ça. Ouais, je peux en lâcher une. Hein. Comme ça, on creuse. Moi, on, vire. on en a pas besoin, on en a déjà un, je suis pas sûr que ce soit vraiment censé, euh, sachant qu'on a la Tamsin. C'est trop bizarre de jouer Renatal et de jouer ça. Je trouve ça hyper hyper hyper étrange. Par contre, il blesse lui, il blesse pas lui. Ah non, ça c'est un. Dès qu'un allié, c'est pas lui. Bon. Et je vais quand même faire ma baguette hein. Putain mais je prends cher là quand même. Je bon, je vais quand même faire la baguette. Mais je prends cher au J'ai pris... pris cher dans mon museau là. En vrai. Non mais sans blaguer. Je crois que je dois quand même baguette. Winning play. Waouh. Je suis mal hein les man. Putain on va baguette. Le problème c'est qu'il y a des spots où Tamsin ne fait rien au prochain tour. Ah non si je pourrais Tamsin et Cargaison Grimoire. Parce que mes cartes coûteront moins 1. Ah si c'est ok. À remarquez en termes de cartes ça va être chaud. hein, Parce que je vais pas piocher les 3. Donc si je pioche pas les 3, il n'y a pas de 3 stacks. Ouais. Waouh, waouh, waouh. Wow, wow. Après, je peux faire, euh, je suis pas obligé de Tamsin, je peux faire provision. Ah, Tamsin, je pioche que deux. Je pense que c'est quand même Tamsin. Oh, euh... Ah, c'est horrible. En vie nourrir. là, ce truc là. C'est horrible ça. Tan Que faire? Je crois que c'est quand même Tamsin, mais. C'est pas dingue, hein. Ça veut dire que ça a pas proc. Et je crois que c'est quand même Tamsin, parce qu'on est trop mal. Enchant... Bah, enchanteur, c'est super. Il faut juste pas défausser. Euh... Ouais, Client, c'est chiant en vrai, parce que c'était une bonne carte. Bon. L'avantage, c'est qu'on a un peu de heal. Alors on a lui qui procrera jamais, ok magnifique. La profondeur sanguine. Autant oh, mais il a l'étal là avec une arme. Non il a pas l'étal. Oh waouh. Oh waouh Waouh wow, Waouh wow, wow. Wow, le match Waouh le match Le gars il joue Renatal, il fait une sortie aggro Waouh waouh wow. Notre main était horrible. Enfin, notre main n'était pas horrible, mais le setup était horrible. Pas de drain, pas de... Euh... Si, on a eu un touché. On a bien fait de le faire d'ailleurs, sinon ça aurait été encore pire. Pas de drain. Et... Waouh Ah, c'était dur. Hein. Ah, c'est des matchs qui sont... Qui sont... Après, franchement, perdre des matchs comme ça, parce que... Sur le papier, c'est vraiment un bon match-up. Hein. Parce qu'en fait, son deck, il est tout pourri, parce qu'il jouerait Natal. Donc, en fait, il a un deck qui a vocation agressif. Ouais, c'est juste théorique. En fait, théoriquement, c'est juste bancal ce qu'il a fait parce qu'il a un deck où il est censé jouer le moins de cartes possible pour essayer de lisser sa sortie, de faire les sorties les plus puissantes possibles, les combinaisons les plus puissantes, et en fait, il met Renatal, le gars, il rajoute 10 cartes, sachant qu'il y a déjà difficilement 30 cartes dans le deck, je trouve, hein. 30 cartes dans le deck blessure, si en plus tu en joues 40, bon, on perd, hein. mais celles, les, les, les, les, vain les vainqueurs ont raison, hein. Mais ça empêche que c'est frustrant hein, de perdre dans ce match. Hein. Waouh. C'est dur, hein. Et pourtant, nous, on... c'est encore pire. Hein. C'est-à-dire que si lui il perd, lui, il est encore pire que nous. Il se dit putain, j'ai vraiment perdu contre ça, quoi. Mais nous, ça nous fait quand même mal parce qu'on le considère aussi comme un deck de naze. Enfin, c'est pas que nous on a un deck de. Enfin, si on a un deck de naze, parce qu'on a un deck qui a un tiers inconnu. Enfin, on n'est pas un deck méta, quoi. Euh, en, en termes de puissance on a un, un, un deck, on a un deck de naze mais bon lui aussi hein. lui aussi mes Ouais, Piochon, piochon pour la quête quand même peut-être commencer à mettre des compteurs dessus c'est important même si on a voleur on n'arrive pas forcément toujours à le proc on peut essayer de mettre la combo en place voleur euh, provision mais après il faut nous laisser le temps quoi. les matchs qui, qui nous agressent ça va être compliqué Oh c'est ça. Par contre c'est bizarre ce qu'il a fait point de d'os. Ça veut dire que son gnoll il coûte quand même 2 mana. Ouais c'est assez étrange. C'est pas un bon play. Pour le coup ça c'est une erreur... Euh, ça se fait jamais. Parce qu'on peut dire oui mais tu connais pas la main. Bah en vrai sur les 700 dernières games que j'ai faites avec Voleur Miracle. J'ai jamais fait ce spot. Donc je pense que ça doit pas exister. Pour le coup. Ouais et grosse erreur. Parce que c'est important quand même d'avoir les gnolls à zéro Quand vous partez sous Van Cleef, Quand vous commencez à partir en combo. ma machin bam bam bam. Ok, ok. Le cimetière plein de vis. Sur un T5, ça va. Faire la provision, hein, franchement. Et l'acteur, on garde. Drain, on. De drain, on va virer, je crois. On va recycler ou on pioche à la main Non on va recycler parce qu'il faut pas avoir trop de cartes. Bon bah, c'est pas trop mal cette histoire. Est-ce qu'il part en combo maintenant Je pense que oui. Est-ce qu'on a les réponses Je pense que non. Non il part pas en combo. Faire un deuxième cimetière, c'est compliqué avec trois mana, ouais. Il va juste de fraîche ou un truc comme ça. Ah, oui il a attaqué avant, ok. Je pense qu'il va redag. Bon. Très bien. Très bien. Goat. Goat. Goat. Bon la 4-6 elle est facilement dé... dé... Je peux facilement la détruire. un petit peu relou. Après je dois quand même... J'en ai deux en main. Je pense que je dois quand même la développer. Ouais, faut pider un peu la mimine. Après, les 4-4, elle s'approquent pas dessus. Et ses gnolls coûtent 2, faut pas oublier. Donc là, s'il si écrase les 4 quatre... Ouais, le Kaïd, ok. Bon, le Kaïd, il a 3 mana. Il peut choper des maestras. il peut choper des Gnolls. Justement, là, quand il part sous Kaïd, les Gnolls, c'est horrible pour lui à 2 mana. Je crois que c'est 2, hein, si j'ai pas de conneries. Donc, euh... ouais, vraiment faire, faire gaffe. Vaut mieux décaler un peu les cimetières. pour Parce que le Kaïd, il est quand même important. C'est une vraie, vraie win condition. 4-4. Hasta luego. 5-5. Par contre, il est obligé de shadow step, sinon il peut pas jouer les 4-4. Ok. Bon, ça veut dire que vous voyez, il s'est arrêté sur Kate, ça c'est plutôt bien. Ouais, les 4-4. La 4-4. La deuxième. 9, 9, 9, 9. Bon, c'est pas mal, quand même. Ouais, c'est chiant, hein. C'est chiant, quand même. Hein. <rire> y'a pas à dire, hein. C'est vraiment pas agréable. Euh... Ça fait 6. sûrement ça, hein. Enchanteur et Tamsin. Hein. D'abord touché. Amplifiée. Bien sûr, bien sûr. ouais c'est le play hein, enfin, je pense Je pense hein Honnêtement. Ça me choque pas hein On a 10 cartes en main, je pense qu'on va les jouer Je pense qu'on va les jouer de euh, toute façon il faut qu'on puisse mourir Ça au prochain tour on pourra les détruire On a euh, 10 cartes hein 14. Donc c'est bon si on veut avec la provision. Même si je pense qu'on va plutôt faire Moarg. Après, on a une combinaison avec voleur d'âme, provision. C'est quand même plutôt intéressant. ça dépend ce qui... Après, c'est 9-3. Euh, ça va quand même rentrer pas mal de dégâts. 18. Ouais. Gargon lié à la pierre. Qu'est-ce que c'est que ce petit loup Imprégnation infligée. Oh, c'est rigolo ça. Une bête, hein, c'est ça. Ouais. Gar... Gargon, c'est ça. C'est son nom. Gargon lié à la pierre. Très bien ça. Ok. Trade mec. Et ok. Est-ce qu'on prend des risques On prend pas de risques. Il reste quoi, client Il reste des trucs cool. On va faire ça. C'est pas, très... pas trop mal ce spot. Pfff. Ça c'est important de le développer maintenant. Ouais, C'était vraiment important de faire ce Moarg maintenant, je pense. Comme ça on peut partir en... au prochain tour, on peut partir en combo. C'est con mais ça lui met quand même un peu de menace. Bon c'est pas si mal, hein. vous voyez, c'est pas évidemment le deck combo euh, qu'on a connu euh, qui était euh, l'ultra ultra ultra dominant. Euh, le deck qui a été nerfé en deux semaines. Euh, Peut-être les nerfs les plus rapides. Euh, Voleur d'âme qui pouvait tuer T4, quoi. Mais il y a quand même des, des synergies qui sont jolies. Bon, ça c'est pas trop mal. Ça veut dire qu'il ira pas face. C'est une bonne nouvelle. Faut oublier qu'il y a ça. Pas que ce soit trop trop haut. Ok. Ouais, C'est complexe quand même. Hein. Astaluego. Bon, ça va, non Je pense qu'on arrive à. Après, faut faire gaffe il y a un énorme Astalor au prochain tour quand même. Je crois qu'on va faire ça juste. Ah, pff, on s'en fout des 3-3. Je dis qu'on s'en. En vrai, il y a presque un spot, un autre spot hein, vu qu'on avait les 3-3. Lactère, machin. Ah, ça... Allez, allez. Mmh. Mmh. C'était compliqué ce tour, hein. Ouais, je l'ai fait, bi... je l'ai super bien fait. Mais celui-là était chaud, hein. Ouais. <rire> C'est beau en vrai. Un... Ça c'est un sacré tour de pro. <rire> non mais sans blaguer. Hein. Là je peux me la, la raconter. Là sur un tour comme ça. Euh... Tra, il était pas évident, mais il était beau. Voilà maintenant c'est fini. Hein. Plus, il a plus assez de dégâts. Euh, je suis à 101. Je vais le tuer presque à la fatigue si je veux. Ah, magnifique, magnifique, magnifique. J'avais l'idée En fait, je me suis dit Je vais contrôler parce que je suis pas pressé. Je vais juste, genre, j'ai rasé le bord de faire Mais en fait avec les doubles 3-3 je me suis dit let's go quoi, il faut... En fait c'était vraiment pas mon plan A ça Mais comme quoi, vous voyez mon plan B Finalement il, il était meilleur que le plan A parce qu'il y avait les 3-3 Mais peut-être que même sans les 3-3 ça aurait été plus intéressant Quand même Mais en vrai je pense qu'avec juste mon j'ai gagné J'étais pas trop trop bas en PV Donc là maintenant il faut qu'on arrive à la petite euh, la petite loutre. On va y arriver hein. Tranquille main. Ah merde j'aurais peut-être dû recycler d'abord. J'aurais perdu des PV en plus. Parce que là, l'idée, c'est de perdre des PV. Hein, vous l'avez compris. ouais en fait, ça, c'est des Diablotins. Je sais pas si je prends pas trop de fatigue. Je bon, c'est ok. Alors, je pense c'est bon en vrai. 2, 3, 4. Un coup de plus, mais c'est pas la fin du monde. Non, oh, c'est ça, hein. Comme ça, le prochain tour, on a l'étale avec ça. Ok, Doki. Sympa, hein franchement, c'est un régal. Hein c'est une vraie régalade ce deck. Hein ah, il est trop trop cool. En fait, c'est pas évident de sacrifier nos propres créas. Après, grâce. En fait, on pourrait se dire dans le deck, le, le 4-6, il est pas si important que ça. Mais en fait, là, il a permis d'avoir le client sans gêne en main et de faire dans le tour le client pour l'armure vous voyez alors c'est un deck qui est suffisamment compliqué à jouer et qui doit aussi s'adapter parfois au match-up ce qui fait que on n'est on on pas toujours sur les mêmes, euh, bah c'est comme Philactéry Warlock en gros même si c'est un Philactéry lui mais on va dire la version mine mais on n'est pas toujours sur les mêmes standards c'est à dire que parfois il y a client, parfois on va laisser juste les créas Ah c'est beau ça, ça c'est de l'art. Hein. Ça c'est tellement bon là, quand il y avait ce deck là, j'adorais, c'était tellement cool comme deck. Tu tues, enfin, tu tues avec ta, ta, ta fatigue quoi. Franchement, euh, en termes de concept, c'est incroyable. On va en faire une petite dernière. Et vous voyez, c'est complexe quoi. Pour le coup, euh, déjà vraiment, encore une fois, félicitations à Dodo d'être passé légende avec ça. Et... Et ouais, deck intéressant quoi. Et si je dis pas de conneries, il était top 1000 légende en plus avec. Hein. Qui est quand même ex exceptionnel. Hein. Vraiment exceptionnel. La baguette on va garder. La graine on va garder. Et, euh, et puis voilà. C'est pas mal. Petit drain, alors paladin pur, paladin contrôle. Paladin contrôle, très bon match-up, évidemment. Pas la pure, euh, c'est compliqué, pas la pure. En plus, il y a des boubous divins Pas la c'est vraiment censé nous, nous casser, le, nous casser en deux. Pas la c'est. En fait, en top 100, il n'y a pratiquement pas de pas la parce que ça se fait éventrer par voleur miracle. Par contre, pas la c'est un très bon deck contre voleur miracle. Donc euh... bon, ça, ça donne pas d'infos. Que dans le Pala il y en a un. Donc pour le moment, on n'a pas d'infos. On verra tes. deux. pièce, la de 4 donc c'est un pal à contrôle, ok bon plutôt cool, plutôt cool pour nous alors ça peut quand même agresser, hein, faut faire gaffe hein, parce que ça reste du paladin, donc c'est du c'est comme du chasseur, hein, c'est des decks qui aiment bien avoir du board. Euh, même quand ça contrôle ça agresse, agresse quand même hein, mais Là, le matchup est clairement mieux par contre on a une main qui est vraiment pas bonne on a une main qui fait vraiment pas grand chose ça aurait été bien une petite maîtresse, un petit toucher pour euh, drain. Au pire je fais drain genre en mode juste survie au prochain tour. Ah bon on sait où on va drain. Ouais. On sait où on va drain. Ah non attendez il joue ça. Donc c'est un pas la pure. Hein. Wow. J'ai cru mais en fait non. Ok. Bon. On va se faire taper. On va faire baguette into Tamsin. Euh... Ah c'est compliqué, pas la pure, on se fait, il y a déjà trop de boards, c'est con mais ça veut dire qu'en plus il doit de jouer des sorts de boost. Force... Protectrice, de Pierre, qui lance pour la France. Euh, à moins qu'il y ait un autre spot, mais après il y a toujours enchanteur euh... je pense que c'est quand même Baguette en vrai. Je pense que c'est quand même les win conditions, c'est Baguette et puis Baguette tamsin en vrai ça fait gagner beaucoup de match-up, mais là vraiment c'est très agressif en face. Bon ouais ouais c'est pas un pal à la contrôle, c'est ouais, c'est pas un pal à la contrôle, pas de boubou, pas boubou mais c'est de 4, bon ça va en vrai, ça va parce qu'il aurait pu avoir le sort plus 3 euh, boubou divin et ça ça met quand même 3 en plus par tour c'est compliqué, là on va quand même détruire quelques créas, on va prendre un peu d'armure, on va setup sur le tour d'après Le seul hic, c'est qu'on a trop de cartes en main, mais c'est pas très grave. On pouvait avoir une 3-3, mais ça, ça va être compliqué. Mais ouais, on a une overdraw. Deux overdraws, même. Ah, toucher, et bien. vient. Super. Super. Donc, client plus une autre. Mais bon, on s'en fout. Hein. Faut survivre dans un premier temps. Et ensuite, on essaiera de voir si on peut ou non mettre la, la... la... la quête en place. Enfin, la quête en place, la... le setup en place. Silence pour la France. Euh, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Ré de lumière. Bon, on a l'enchanteur. En termes de mana, c'est un peu de tendrax. Ça marche, hein? Oh waouh! En vrai, l'idée c'était de faire Tamsin, Enchanteur, Drain. Ça faisait Drain à 666, Drain à CCC. Donc je gagnais 12 life et je détruisais deux énormes créas. Et en vrai, Client est meilleur. Hein. En vrai, dans ce spot, Client est meilleur. Hein. En vrai, Client est meilleur. Hein. Je ne vais pas tuer mon client. Je suis à 7. Il ne peut pas me tuer à distance. Là, ce qu'il va jouer, c'est Croiser. Croiser sanglant. Et je ne crois pas qu'il ait encore la Comtesse. Il faudra juste gagner des PV sur la Comtesse. Sinon, il peut nous tuer à distance avec le Darkan, le Démoniste, le Roi Crush, etc. Mais là, on est pas mal. Pareil, un peu connaissance du deck. J'ai joué pas mal le deck sur les vidéos. J'ai fait une vidéo sur pas la pure et j'ai pris beaucoup Plaisir, donc euh, je suis allé un petit peu plus loin que la vidéo. Et euh... ah non, wow. ah non, c'est bourbonné ça. Ok, mais c'est bizarre de bourbonner dans le pur. Bah, on peut juste forge fiel. Hein. Non, on va juste faire ça, tranquillou, histoire quand même d'être euh, safe. On sait jamais, mais normalement, il n'y a pas de silence, c'est impossible. Parce qu'il se joue un pur. Par contre, il peut jouer le petit 2-3. Ce qui fait que mon forge-fiel, il va passer 1-1. Et il devra quand même passer dessus. Défend... Ah, au défense vertueuse, c'est gourmand par contre. défense vertueuse, c'est plutôt gourmand. Et comme ça, il est mort. Voilà, Tamsin. Tamsin, Philactère. Ça part de là. Oui, oui. Ça part de là. <rire> C'est un beau bébé, hein. C'est une belle recrue, ça. Ok, ok. 14 cartes. C'est compliqué vu la main. Je pioche juste. Le voleur, je pense que je pioche juste. Je ne pas. Je quelle horreur. Je crois que je suis obligé de faire mon play Tamsin. Alors j'ai jamais essayé mais je pense que ça se cumule. Je pense que ça se cumule Ouais Ok Comme les Moharg quoi C'est les Moharg hein, en vrai Enchanteur, c'est des Moharg hein. euh... Artificier Moharg En Illidan Bon Alors, On aura qu'un phylactérie à poil Ah c'est pas si grave hein. En vrai c'est pas si grave ouais, C'était important de piocher De rentrer le pouvoir Déjà par rapport à ça Mais aussi par rapport au Do Sud C'est un match up où on peut contrôler aussi hein. En vrai, euh... Léviathan, bon sa version, elle ressemble pas du tout à ce à quoi je m'attendais. Donc, euh... bah c'est pas cool. Surtout que dans le reste, dans le deck, il me reste pas beaucoup d'AOE. Les grimoires de sacrifice, ça va être moins fort sans les 3-3. Ouais, ça va être, euh... je pense, que un peu perdu là, malheureusement. Bon, J'ai toujours des outs. Des outs. En fait, je peux... je peux gagner vraiment un million d'armure. Enfin, un million. Je peux gagner un peu d'armure. Qui va être le plan. Ah, c'est chaud hein. Faut pas voleur. On est à combien 6 sur 8. il ah, gangrené. Très bien. Provision, super ça. On va le faire. La question c'est est-ce qu'on fait la baguette avant pas trop l'intérêt. Les plutôt cargaison on va garder Provision, ah J'ai oui, ça Peut-être fallait recycler ça Quoique Peut-être pas C'est lent hein. les animations sont longues hein. C'est infâme hein Après j'ai repris le bord. Moi oh, j'ai le temps de tout faire. Je suis Jésus je crois. Oh, J'ai le temps de tout faire. À la fin je <rire> me suis dit je suis large. Je me suis vu au café comme ça avec mon petit bouquin. Je me suis dit mais je suis trop large en fait. J'ai le temps de jouer mon spell même. <rire> Magnifique. Bah, il est trop bien ce tour. Déjà faut il faut qu'il gère ça. C'est un paladin un peu mid range. C'est pas évident. Et en vrai là euh, on l'a. Hein. On l'a au prochain tour. Hein. Franchement. Nice. Hein. Même pas besoin d'armure quoi. Easy, trop easy. <rire> J'adore ce deck, il est trop cool. Et on a fait 3-2, hein, franchement. On a fait 5 games. Je crois qu'on a fait 5 games, on a fait 3-2. Oh merde, c'est pas fini. C'est un flûte. <rire> on <a> fait... rembobine, <rire> on, on verra à la fin. Ah, on est pas mal en vrai. Une place pour vous. Bah écoutez, on va juste faire ça. Hein. Bah, ça marche pas de peindre recycler. Après, est-ce qu'on le fait maintenant? Faut jamais mourir. Hein. Ouais c'est pas mal hein On gagne quand même pas mal hein On gagne suffisamment pour pouvoir gagner parce que là on est à on est à 2 deux... Ouais on y est, je pense qu'au prochain tour on peut la jouer Cariel, bah bon, Cariel on s'en moque justement ça, ça, ça proque notre armure pour le coup Oh là là c'est beau qui ça devrait être bon. Qui a volé toutes mes cartes Ça devrait être bon. Prends un de fatigue. Ah quoi que. Non, c'est pas bon, hein. Bon, C'est pas très grave, hein. on va juste fort chier à la toi. Hein. Alors, en vrai, est-ce qu'on joue la maîtresse ou on attend Au prochain tour, on va prendre 2. Et ensuite, on prendra 3 en piochant. Donc ça fait 5. Techniquement, il n'y a pas besoin de, de, de jouer le, la maîtresse. Accessoirement, il y a les petites créas qui reviennent, mais on s'en moque. Bon, on s'en moque pas en vrai, enfin nous on s'en moque mais lui s'en moque pas je pense D'avoir euh, la comtesse, ok Mais bon on est à 80, hein. franchement on craint pas grand chose hein. On est à 80, on a un board qui est supérieur au sien Et prochain tour là il va commencer à prendre un peu des dégâts et après ça va vite piquer quoi Mais vous voyez toutes les games, alors je suis pas un expert du deck hein, Donc euh, je fais sûrement des erreurs et peut-être que Dodo il regarde la, la vidéo je l'espère Et qu'il se dit putain fils, tu fais Nimpe mais en vrai euh, je pense que je joue quand même correctement le deck à peu près Et vous voyez il y a plein de setups différents à chaque fois quoi Calégos ça c'est un sacré beau bébé ça Le petit Caleg là hein. Je pense que ça, ça peut pas donner une win Parce que ça peut pas faire des trucs Ubuesques Je pense pas quand même Ça reste découvrir un sort donc ça doit être découvrir un sort de paladin Donc euh... Après en paladin il y a quand même des trucs a mis l'objet de trade hein. Oh waouh, qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait ça Ah ça c'est clair Ah merde, il faut tuer ce truc là d'abord Ok. Bah, ma foi, il euh, y a beaucoup de PV à tomber. Et là, euh, il va prendre des gros gros coups de fatigue maintenant. Des 4, des 5. En gros, dans deux tours, il est mort, quoi. Et je le vois pas me setup en deux tours. Ouais, je, je, je le vois pas gagner là. Je vois pas de situation qui peut retourner Tamsin. Tamsin, quand t'es bien en PV. Ou quand l'adversaire n'agresse pas, voilà, c'est pas qu'il n'agresse pas parce qu'il agresse, mais c'est juste qu'on est trop, trop haut, quoi. Je ne suis pas, pour... pas trop jeune pour me battre. J'adore Okara. Tellement belle. Ok, Doc. Allez, man. <rire> il faut partir, man. Max, la menace, il faut partir. Hein. Désolé, désolé, mec, hein, mais. T'es fait mohargay hein Tu sais que ça fait mal Tu sais que ça fait mal mais. T'es fait moharguer. Oh ça trade quoi C'est honteux. <rire> C'est honteux tous ces trades. On va agresser. Hein. On est tellement, mais tellement pas pressé. Mais on est, à, on est à 85 là. On est à 85. Le gars en face, il a genre euh, 14 de beatdown. Sachant qu'il doit aussi gérer le board. Oh, c'est gourmand ça. Ah c'était malin d'avoir fait la 1-4 d'abord. Peut-être j'aurais même trade à sa place avant avec les créas pour augmenter les chances que ça aille là dessus. Parce qu'en fait c'est important que ça aille là. Maki. Ah non éclair. Maki ça peut être chiant. Après c'est chiant mais pas grave. Il hein. n'est pas mort en, en deux tours là. Ah, il, il a sa carrière qui le fait survivre un peu. Ouais, c'est intéressant comme match. Est-ce qu'on pourrait pas perdre Y'a pas un spot où on perd Je pense pas quand même. Jamais, on sait jamais, mais je pense pas. Oh, je pense pas. Ça c'est chiant quand même. Mais bon, on le savait. Gars, je vais détruire son truc qui donne des points de vie. Par enfin contre, on n'est pas obligé de le faire maintenant. Je vais le faire maintenant. Je veux pas qu'il gagne des points de vie, le gars. 4. Donc, prochain tour, il est mort. S'il a pas maquis, je pense pas qu'il y ait maquis dans son deck. S'il n'a pas maquis, prochain tour, il meurt. Après, s'il a maquis, est-ce qu'il peut pas gagner Parce qu'il a quand même beaucoup de dégâts avec son, son 4-10. En vrai ce serait cool qu'il fasse Maki et qu'il gagne. Presque il mérite. Non il mérite pas. <rire> Par contre s'il a pas Maki je vois pas trop comment il tue en deux tours. Parce que Maki ça fait vraiment beaucoup beaucoup de... Ah il peut générer Maki avec ça. Non. Pas de Maki. Non Maki. Glace pas mal. Oh, on a bien fait de tuer le lien de vie. ça oh, été chiant. Oh, on est pas si loin. Je pense qu'il a l'étal en deux tours. Faut voir mais... Moi je dirais qu'il a l'étal en deux tours. Oh attendez, est-ce qu'il survit pas avec ça 15 Oh... Euh... Hop hop hop hop hop Attendez il va gagner le gars Je crois. Oh wow Oh il va gagner je crois Je crois qu'il a gagné Oh wow 8, ah non il est mort Ah non remarquez que 4, ah non il gagne avec ça je crois Oh waouh, Tellement frustrant GG, GG mec, bah vous voyez j'ai Peut-être j'aurais dû contrôler plus le. Parce que lui, il m'a il mis beaucoup de dégâts. Oh waouh! Magnifique. Bon, là, elle est pour moi, celle-là. Pour le coup, euh... là, euh... livraison gratuite, 2 points. Mais euh... ouais, c'est intéressant. Je pense que j'aurais dû tuer le... À un moment, j'étais... En fait, dans ma tête, j'avais gagné. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai décroché. Mais je pense que j'aurais dû quand même aller chercher la, la, la 4-12. La, la Genre, trade un peu avec mes 3-3. J'avais vraiment moyen de faire des trades. Et en fait, j'ai laissé le bord rempli. Mais je pense que cette gamme-là, elle est vraiment gagnable, facilement gagnable. Bon, en tout cas, vous voyez, le deck est exceptionnel. Hein. Tu stacks beaucoup d'armure. Tu tues à la fatigue. C'est hyper technique, mais bon, voilà. On va dire qu'on a fait 3-2, parce que là, à la fin, j'avais vraiment gagné. J'ai juste, euh, juste décroché. Mais euh, vous voyez, le win rate n'est pas si mal, en tout cas sur nos 5 games. Et euh, voilà, c'est un deck très technique. Très, très, très, très technique. Il n'a pas une puissance brute incroyable, mais vous allez pouvoir passer les légende avec. Dodo l'a fait. Et euh, c'est plutôt cool. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde!